Mais ça, je le fais pas dans d'autres jeux Je le fais pas dans d'autres jeux C'est le Sergent Garcia. Vous l'avez senti, l'offrande où je suis, le... je suis... Où je suis situé le plus loin du tueur Vous le sentez, l'offrande Il va faire un, un moonwalk. Yes. <rire> Je... Non, il a compris, il a évolué. <rire> Je <l 'aurais> tenu. <rire> Il a évolué <rire> Il a changé Bah senti l'offrande ou je suis plus loin du, du tueur de... Bon, a priori, je l'aurais peut-être tenu un ou deux moteurs, donc c'est bien. Me. Hein Oh bah c'est pas très gentil, hein Comment ça, les du co-alert Ça va, T'as oublié ta roulage de boule Ah <rire> pas non, en boule, en boule, en boule, vas-y. Non non, je ne roule pas mon boule. Ça dans les soirées du mercredi. Tu vas en ce gars. Ah lâche moi oh. Voilà. Prochaine déb. C'est toi. Bien ça Oh les gars, les gars, c'est bien ça C'est bien, c'est ce qu'il faut Il m'a totalement vu Il m'a totalement vu On va rester là hein. Aide-moi! Aide-moi! Aide-moi! Oh! C'est beau ce qui vient de se passer. Hein. Franchement, c'est gigabo ce qui vient de se passer. Et je m'y connais en gigabo. Je compte essayer Chaos Gate. Je l'ai vu passer le Chaos Gate, le XCOM. De. De Warhammer K. Je vais lui laisser la palette. Et il a l'air d'être assez cool. Euh, Est-ce qu'on aura le temps de le tester Rien n'est moins sûr. Wow, wow, wow. Je l'ai fini, franchement, ça vaut le coup. Ma prise de tête et vraiment au cool niveau là c'est vrai ce qu'on va dire tu bois bien là parce que moi j'avais bien aimé battle sector je l'ai bien aimé mais euh, je trouve que c'était un sous de nos war pour ceux qui ont joué à nos war compte faire le tier list bah ouais en tête il y a euh, Eric Franck. Et rare. Nina Tutor. Et il y a les autres euh, en, en deuxième place. Est-ce que j'ai pledge, euh, est-ce que j'ai back le jeu de plateau euh, DBD Non. Non. Je trouve que les figurines étaient chouettes. Mais ça aurait été que pour les figurines. Puis en plus de ça, je sais quel éditeur français va amener le jeu de plateau euh, DBD euh, en France. Donc euh, je, je, je le prendrai à ce moment-là en fait. Je le, prendrai, je le prendrai à ce moment-là Je le connais Je les connais, ce sont des collègues uh, et, uh, et voilà en fait Clemshan hein. Oui Clemshan le modo Ça fait deux jours qu'il allé chercher du bois J'espère qu'il va bien Alors, le temps de faire le moteur. Deux jours seul requis le fuse horaire. Fuse horaire de mon respect. Un ah, deuxième moteur. Oh body Bodyblock. L'amour Ouh body block. Très bien ça. Très bon ça. Très bon ça. Très très bien. Ah, dommage. Mais c'est bon. Un euh, must... Ah, lequel DBD Ah le jeu je... L'imagerie du jeu, je l'ai pas trouvé genre... Euh... Le plateau, je sais pas... Euh... Je suis pas un fan du plateau, je l'ai pas trouvé... Euh... Je l'ai pas trouvé, euh... franchement... Euh... J'étais un poil déçu quoi. La mécanique peut être super cool. Ça m'a pas paru... Euh... De la oufance. Je l'ai pris pour les figues. Ouais, c'est pas. Les figues étaient chouettes. Moi, le, le jeu m'intéresse, mais je le prendrai euh, quand il sortira euh, dans sa version française. Parce que je suis pas. T'es euh... sûr c'était le top C'est un vrai bon jeu. Vrai ah il avait le 3 juin. Après il peut être un très bon jeu, il peut être un très bon jeu. Mais il m'a pas.. Euh... Le plateau je l'ai pas trouvé hyper immersif. Je suis très consommateur de, de jeux de société. J'ai trouvé que le plateau passait à côté de l'intention. Et je suis pas pressé de prendre la figue j'ai Déjà, comme dit Franck, j'ai la figurine du personnage principal de DPD, absolument. À peindre avec l'aérographe, évidemment. Et c'est le plus important. Ils auraient dû faire un jeu de plateau autour de ce personnage. On peut le finir, on peut le finir. Voilà, hein. heureusement qu'ils étaient deux. Il va venir, pas gouda. Non Oh C'est pas très gentil, hein <rire> pas... euh... Oh Carton rouge pour la box hein Bon, on a fait 3 trois moteurs. 3 trois ou 3 trois moteurs ça 4 ouais. moteurs 4 moteurs 4 moteurs C'est beau ça Ça bien 4 moteurs Fais très attention à la bâtiment. Ouais ouais grave, grave, grave. Grave, grave. Il nous reste quel moteur euh, Il nous reste un moteur là oh, Bon lui il est golade oh, ça me fait tellement plaisir ce retour sur, euh, sur DVD Ça me fait mais tellement plaisir Et ça m'a fait du bien, hein. en vrai ça m'a fait du bien hein. Les maps sont pas immersives mais fonctionnelles Voilà bah, pour le coup moi ça me pose problème Je suis très sensible à la partie euh... Je suis très sensible à la partie euh... Immersive, vraiment pour moi, c'est... Oh là, les deux moteurs de la rue, là. C'est un truc qui me parle vraiment, auquel je suis gigasensé. La nouvelle map. Non, je suis pas tombé sur la nouvelle map. Je l'ai pas faite du tout. Nouvelle map de Meyers. Oh, Anamart. Merci beaucoup pour le sub offert à Shaya4. Shaya 4 qui va te remercier avec un petit poème en alexandrin sur le thème des pièges à ours. Merci beaucoup, mart, c'est adorable. Tu m'as vu. <rire> <rire> euh. <rire> c'est qui qui reste là, tu sais quoi C'est qui le courageux extraordinaire personnage qui reste ici C'est Ace en cosplay de Mickaël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 Mais c'est pas vrai C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai Non Oh le... Oh. Ah, ce, ce move que j'ai tenté... Ouvre la porte Dr. Jones Docteur Jones <rire> Do <laughs>